Et salut à ceux qui nous retrouvent en différé pour cette vidéo-règle donc découverte de l'île au train. L'île train, c'est le dernier jeu de Dranda Games, qui sont connus pour Solar Storm, qui a été localisé par Boom Boom Games. Et pour Solar Sphere un petit peu plus tard, là ils reviennent avec un jeu euh, qui existait déjà, qui est un jeu de 2014, euh, dans lequel vous allez voir, on n'est pas juste un conducteur de train, on est peut-être plus un entrepreneur. Il y a quelques twists assez rigolos. Euh, c'est un jeu d'engine building qui est en ligne depuis, euh, dans la campagne est en ligne en tout cas depuis aujourd'hui ce lundi si, si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Euh, c'est déjà financé donc assez peu de risques euh, en termes d'engagement euh, avec un tarif qui est entre 19 et 23 dollars. Donc voilà sûrement une des raisons du succès à la fois bah, le, la sympathie qu'ont les gens pour l'éditeur, le prix et puis peut-être aussi le fait que c'est pas mal du tout. J'ai toutes mes petites notes ici pour vous expliquer euh les jeux, tous, les, tous les détails du jeu sans, sans louper aucun détail. Il y a une vraie spécificité avant tout, on est sur une course au point. Clairement, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. On a une petite spécificité malgré tout, c'est que on peut, d'une certaine manière, aider les autres. Là, j'ai mis en place ce qui pourrait s'apparenter à une, une partie de joueurs, même si je vais être un petit peu serré, mais on va, on va très peu faire de tout, on va plutôt expliquer les concepts. Euh, on va pouvoir tirer profit du fait de d'aider les autres. Un petit peu finalement comme dans le. j'ai envie de dire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, ce qui est le cas de tous ces, ces conducteurs de train là sur l'île au train, euh, parfois vous êtes amené à échanger avec vos, avec vos concurrents, euh, dans le but de, de, évidemment de faire du, du bénéfice mutuel. C'est un jeu aussi qui, je vais vous montrer sa version de joueur, je vous parlerez du mode solo à la fin, et finalement c'est assez facile pour eux, c'est un jeu qui s'adapte plutôt bien au solo. Et c'est une chance finalement, il n'y a pas eu besoin vraiment de tweaker le truc, de le tordre dans tous les sens pour en faire un, un solo qui ressemble à quelque chose. On a assez facilement euh, les sensations du jeu en solo sans changer grand chose, il n'y a qu'une seule vraie règle qui change. Et sachant qu'on n'est pas sur un jeu de texte exact le seul truc qu'on perd vraiment, c'est cet intérêt qu'on peut avoir parfois donc à échanger, à pas vraiment commercer, vous verrez, c'est pas tout à fait ça, mais à échanger avec les autres, ça bien sûr on va le perdre. Et puis cette notion là, vous voyez, on a une rivière pour drafter. Évidemment, il n'y aura pas de, de draft de l'adversaire, donc on va, vous connaissez peut-être le principe, artificiellement défausser des cartes qu'on pourra aller chercher. C'est un petit peu. J'ai trouvé même ça un petit peu obscur, on en reparlera. Donc ça serait bien au solo, ça serait bien évidemment à deux joueurs. Au-delà de ça, sur ce format de jeu, je ne suis jamais force, forcément trop trop partisan. Euh, ça peut se faire à quatre, hein, tout à fait, mais euh, j'ai peur que ça rallonge un peu la durée de la partie par rapport à la taille du jeu, à la prétention du jeu, qui même si. Avec Podrègles, ça reste un jeu qui offre beaucoup de possibilités. Vous allez voir, il y a de la gestion, il y a des choix très stratégiques et économiques, etc. C'est pas un jeu. Hum... Enfin, c'est un jeu avec... auquel vous pouvez jouer avec vos enfants en fait, sans aucun problème, euh, sans même trop toucher aux règles. La vraie difficulté, et c'est ce qu'on va voir, et je vous expliquerai pas tout à ce niveau-là, ça va être les icônes euh, qui sont pas toujours très explicites à mon sens. Bon, on est sur un prototype, ça pourrait évoluer. Il faut au début bien plancher le bouquin de règles pour savoir ce que signifie chaque icône. Il y en a qui sont choisis de manière assez particulière. Si je voulais vous montrer quelque chose, par exemple, euh, on pourrait partir là-dessus. Le petit 2 ici, le 2 bleu là, ça veut dire piocher deux cartes. Et bon, quand vous le savez, c'est bien, vous le savez, mais c'est pas... Je sais pas, l'icône en elle-même me paraît pas euh, la, plus, la plus claire possible, la plus évidente. C'est juste un rectangle bleu. Et salut, oh, petit bonheur. Ah, oh, petit bonheur. ok Salut, bienvenue, je, donc pour rappel, hein, j'ai mon retour qui est assez loin là-bas, donc du coup, je vais peut-être louper ce qui se dit dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, normalement je maîtrise bien les règles, même si j'ai pas fait énormément de parties, puisque vous le savez maintenant, hein, les, dans le contexte des kickstarters et des prototypes chers, etc., euh, qui tournent beaucoup, en fait on en fait peu, on les fait beaucoup tourner, j'ai pas eu le jeu en main excessivement longtemps. Que vous dire de plus euh, Je pense que c'est tout sur ce que je ce que je veux faire en, en termes d'introduction, euh, donc par rapport à 2014, il y a eu l'ajout euh, de, de quelques petits modules, il y a une refonte graphique qui est assez, euh, à mon sens, assez séduisante, je trouve que l'île est assez mignonne en fait. Et, euh, et c'est tout, et on a gardé finalement le, le, le principe de base qui marche bien et qui offre suffisamment euh, de perspectives, de choses à faire différentes, puisqu'on est à la fois sur un jeu qui va vous demander de livrer euh, des marchandises, qui va vous demande aussi de déposer des passagers, de transporter des passagers. Mais surtout qu'il va vous demander très très vite de faire des choix, des choix dans ce que vous voulez faire, dans où vous voulez aller. Et ça va déterminer en fait la suite de la partie. Un mauvais choix en début de partie, sur un petit peu ce qui serait votre plan de carrière, votre business plan, ça peut vous ruiner complètement. Donc, euh, donc ça peut être aussi assez punitif à cet égard-là. Puisque l'idée, c'est que sur cette île, on est tous un peu en concurrence pour être le, le conducteur le plus, euh, ayant le plus de succès évidemment vous vous doutez bien et ça se voit un petit peu là que euh, des rails sur des rails on peut pas se doubler on peut pas se croiser et que finalement du coup quand quelqu'un va se saisir d'un marché quelque part d'un marché en termes euh, encore une fois en termes business euh, ce marché là ne sera plus accessible aux autres mais vous ne pouvez saisir qu'un marché à la fois et c'est pour ça que je vous dis que quand on se trompe au début si on va trop vite dans le mauvais sens on peut vraiment patiner le but du jeu bien sûr c'est une course au point ce qui est un petit peu Différent de ce qu'on va voir, c'est que euh, on va pas avoir une limite de points, c'est-à-dire ce n'est pas le premier arrivé à x points qui gagne, euh, c'est ce train. Alors je l'ai dit en introduction, hein, pour ceux qui étaient en live, ce petit cube-là, il faut imaginer que c'est un train, puisque autant j'ai des très jolis Meeple que je vous montrerai tout à l'heure, autant le train, je ne l'ai pas, j'ai un, un petit cube. Donc quand des événements particuliers vont arriver, par exemple quand on aura déposé tous les passagers à destination, qui que ce soit, hein, évidemment tout le monde peut le faire, on va faire avancer le train d'une case. Quand on aura quand il y a une, une, une carte ici qui sera prise, euh, donc un marché qui sera pris par l'un des, des, des, des joueurs, on va également avancer d'une case, euh, et évidemment, euh, ça peut se finir vite, euh, si les gens sont trop gourmands, et ça peut se finir avec plus ou moins de points, c'est-à-dire que si tout le monde très vite va essayer de finir des petites choses, on va arrêter la, la partie assez rapidement, et, et les points seront assez... Encore une fois, il y aura assez peu de points. Par contre, si tout le monde se concentre sur l'engine building assez longtemps, et avant de se lancer dans des marchés, justement, on peut arriver à des scores assez longs. Peut-être aussi, c'est le risque, à des parties assez longues, puisque ce sont finalement les joueurs qui décident un petit peu de la fin de la partie, en terminant ou pas les actions qui sont proposées sur le plateau. Salut Ismo, et euh, bonjour à tous, oui, euh, j'ai salué quasiment tout le monde, je crois. Ok, donc ça, c'est bon pour le, le but du jeu. Tout ce qui est points, les points de victoire, ils vont être représenté comme ceci ici vous en avez voilà ce sont les espèces d'étoiles de shérif là on est un petit peu alors c'est pas vraiment du Far West. Hein, l'île est complètement fictive euh, mais ce sont ces, ces chiffres là dans les points qui dans les étoiles pardon qui représentent les points sur cette île nous avons donc cette destination le chalet alpin les mines cactus le camp eagle on est ici Billington, Devon City et la plage Flint mais on va pas y aller tout de suite on va pas y aller tout de suite la seule chose que j'ai pas faite dans ce setup qui là est, est placé donc on vous avez donc la rivière de train ici la pioche que j'ai dans la main euh, on commence chacun avec une locomotive on ne peut avoir bien sûr qu'une locomotive on commence avec cinq cartes c'est ça que je n'avais pas fait et vous allez voir que ces cartes sont multi usages mais on va peut-être déjà jeter un œil à ce que euh, représente cette locomotive la locomotive donc vous n'en avez qu'une, mais comme tous les, comme la plupart en tout cas de, de, des éléments de votre train, vous pourrez l'améliorer. En haut à gauche ici, vous avez le nombre de points de victoire qu'elle représente. Donc évidemment, votre locomotive de base ne représente rien, ne, ne vaut rien en points de victoire. En bas, vous avez le coût. C'est-à-dire que les autres cartes, on en verra après, les cartes que vous allez euh, acheter pour améliorer ou agrandir votre train vont vous coûter d'autres cartes. Vous allez devoir défausser des cartes pour pouvoir améliorer ou rallonger votre train. Également construire des bâtiments qui génèrent des conditions de victoire aléatoires, alternatives en tout cas. Sur le côté, on a ce qu'on appelle le cargo ici. Alors c'est la même chose, hein. c'est représenté des deux côtés. Et ça veut en fait ça veut dire que euh, ces cartes train, si vous ne voulez pas vous en servir, en tout cas pour en faire des wagons du train, vous allez pouvoir soit les dépenser, donc pour acheter d'autres cartes, soit les utiliser comme des cartes cargo, c'est-à-dire euh, va... ces cartes-là vont représenter du matériel que vous allez pouvoir charger dans vos wagons, et puis déposer éventuellement dans tous les lieux qui se trouvent sur l'île au train. Donc si on veut cette locomotive-là, bon, bien sûr, elle est posée, donc je ne pourrais pas m'en servir comme cargo, mais elle pourrait être utilisée soit pour charger du charbon ou du pétrole ou des caisses euh, bah, dans une de mes dans un de mes wagons. On a en bas à droite euh, la puissance de cette machine, c'est-à-dire que je peux tirer un poids de 4. Et évidemment, plus vous allez rallonger le train, plus il va être lourd. Et s'il est trop lourd, à un moment, vous devrez soit vous débarrasser de wagons, soit commencer par améliorer la locomotive avant de pouvoir euh, rajouter plus de wagons. C'est à peu près tout aussi. Alors en haut, on voit que cette locomotive-là peut accueillir un à une place de 1, en fait. Et c'est l'icône à côté. Donc là, c'est un passager qui me dit un quoi, en fait. Donc là, cette locomotive peut accueillir un passager. Euh, ce qui est à côté, j'en parlerai après, puisque c'est un petit peu particulier. Donc, on ne commence qu'avec ça et cinq cartes. Avec ces cartes, euh, on va faire deux actions par tour. Et euh, les actions, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, vous allez soit pouvoir piocher. Vous avez le droit, donc, deux actions par tour, mais ça peut être deux fois la même. Piocher, ça va être soit une des trois de la rivière, soit la première du deck ici. Vous allez pouvoir euh, construire, si vous le voulez. Donc là, je vous montre autre chose. Par exemple... Euh, j'ai une, une voiture niveau 2 voilà donc si je défausse quatre cartes je pourrais la construire elle me rapportera deux points de victoire à la fin de la partie je peux charger deux passagers dedans ça encore une fois je viendrai après quand je le construirais, je pourrais piocher deux meeples donc deux nouveaux passagers que je mettrai comme ici là sur le côté euh, on le voit pas ici là sur le côté à côté de ma machine pré à embarquer. et un poids de 1 donc un poids assez raisonnable pour le coup donc je vais je peux potentiellement construire, sachant qu'évidemment, ça va très vite euh, diminuer ma, ma main. Sachant qu'à la fin de chaque tour, on ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main, et qu'on a des cartes, j'en ai 3 là dans la main par exemple, qui coûtent 6. Donc vous voyez qu'à un moment, il faut aussi trouver des moyens de piocher. La deuxième action possible, ça va être de charger. Alors charger, je vous mets par exemple ici ma, ma, ma petite voiture, et j'aurais bien aimé avoir un wagon aussi. Alors, attendez, je vais regarder dans l'autre main si j'ai plus de succès. Voilà, ici j'ai un wagon... Et ici, j'ai une voiture. Parfait. Donc voilà, imaginons que mon train est comme ceci. C'est mon deuxième joueur, on va le mettre de côté pour le moment. Charger, vous l'avez compris, la limite de charge, elle est en haut de la carte. Et euh, ce que je peux charger, c'est à côté. Donc imaginons... Tenez, je vous montre mon wagon. Donc le wagon me dit que je peux charger une caisse dans, ce... dans cette machine-là, qui pèse quand même deux, hein, vous le voyez, donc c'est déjà plus la même ambiance. C'est un peu lourd de base. Donc si dans ma main... J'ai une carte que je ne souhaite pas construire. Je regarde si j'en ai une. Et prenons celle-ci, par exemple. Voilà. Là, j'ai un bâtiment que je pourrais construire. Ça me coûterait 6. Donc, clairement, les 6, je ne les ai pas. Peut-être aussi que voilà, cette, euh, ce bâtiment-là, qui me crée ici une nouvelle condition de victoire à la fin de la partie, peut-être qu'il ne m'intéresse pas. On voit par contre qu'en termes de cargo, j'ai le choix, Je peux. ça me permet de charger ce que je veux. Donc, cette carte-là, je la prendrai et je la glisserai tout simplement comme ceci, pour indiquer que ici, j'ai chargé euh, donc... Une caisse, on ne peut charger que des caisses dans ce wagon-là, donc cette carte-là devient une carte-caisse, une caisse, donc après je pourrais, un petit peu plus tard on y viendra, aller déposer dans un des lieux qui se trouve ici. Pourquoi je n'ai pas regardé tout de suite la fin de la carte, c'est-à-dire ce qui se trouve à droite Eh bien tout simplement parce que ça, ça ne s'active que si vous chargez dans le train d'un adversaire, et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Parce que si on revient à cette fameuse carte, qui okay, est ici, mais en plus j'en ai plusieurs, je vous dis, j'ai des cartes très très chères là dans ma main, si on revient à cette fameuse carte-là, qui me coûte 6, alors qu'évidemment je n'ai que 5 cartes en main, si je fais une fleur, entre guillemets, en chargeant euh, du charbon, ou n'importe quoi, non, des caisses, pardon, excusez-moi, si, en chargeant des caisses dans ce wagon-là de mon adversaire, je pourrais piocher 4 cartes. Donc ça veut dire faire pas mal de choses pendant mon tour. Et l'idée donc de cet engine building, ce n'est pas tant de charger son propre train et déposer les, les marchandises ou les gens, même si bien sûr c'est intéressant, ça fait partie du but du jeu. Euh, là où vous allez vraiment créer des combos intéressants, ce sont c'est avec en fait ces, ces petits bonus là. Ici, si je donc imaginons que je suis l'autre joueur, si je place un ou deux euh, un passager sur le wagon donc de mon adversaire, je vais pouvoir piocher trois cartes et gagner deux points de victoire. Vous voyez que c'est pas négligeable du tout, ce ne sont pas des petites choses. Mais il faut bien faire attention, ce qui demande un petit peu de finesse, euh, à ne pas faire des choses trop pas intéressantes pour lui. Et on va voir que très vite, on peut savoir justement où s'oriente l'adversaire. Ça, c'est chargé. Euh, livrer. Livrer, c'est la, euh, la quatrième action possible, d'ailleurs, si on compte la pioche. Donc, la pioche, acheter quelque chose, charger un wagon ou une voiture. Livrer. Livrer, il y a plusieurs livraisons possibles. La première, la plus simple. Si vous avez chargé des petits meeples, allez, je vous, je vous en montre, ils sont vraiment mignons. Même pour un prototype, donc c'est du screen print, hein, évidemment, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Même s'ils sont un tout petit peu euh, abîmés avec le chroma key, on se rend compte un petit peu du potentiel. Donc imaginons que, voilà, dans mon dans mon train, j'ai chargé, allez, disons, je suis cette, ce, cette voiture-là peut en compter deux, j'en ai mis deux. Euh, je vais pouvoir ensuite aller les déposer. Donc je pourrais aller euh, à Flynn Beach, par exemple. Flynn Beach, donc ce sont les meeple verts qui veulent aller là. Donc je prends le meeple, je le dépose sur la case qui est la plus à gauche. Et je récupère tout de suite le bonus. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Généralement, ce sont plus ou moins les mêmes bonus. Euh, sachant que le premier qu'il fait aura beaucoup plus que le dernier qu'il fait, qui fait cette action de, de, de déposer. Donc, plus de cartes et un chargement gratuit. Elle, c'est pour l'autre, chargement. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, je peux enchaîner, charger euh, un wagon. Ça, c'est le premier type de, de chargement. Sachant que une fois qu'un ticket est complètement rempli, je vous l'ai dit en, en début de vidéo, si vous avez complètement chargé... Euh, en tout cas, déposer les gens pardon, à une destination. Euh, ça, donc, ça n'est plus actif. On va le retourner. Et vous allez faire avancer la locomotive qui détermine, je vous le rappelle, donc la fin de la partie, à devoir, par exemple, c'est à 4 Une fois qu'on arrive à 4. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se précipiter. Ou bon, en tout cas, si on y va, il faut être sûr de pouvoir marquer un maximum de points. Euh, parce qu'une fois que, le, entre guillemets, que la machine est lancée, ça se termine relativement vite. Et c'est pour ça que je voulais expliquer qu'on va parfois. Enfin, au début de la partie, prendre son temps, faire un beau, un beau train assez long, etc. Et pas forcément se lancer tout de suite à faire les deliver dont je vous parle maintenant, qui sont les donc le deuxième type les, les livraisons primaires. La livraison primaire, ça va vraiment articuler votre face, enfin la face, ce à quoi va ressembler votre partie. La livraison primaire, en fait, elle est, je vous prends une autre carte pour que vous envoyer des différentes, elle est identifiée en haut à gauche. Donc là, la livraison primaire, vous allez me dire, elle est assez simple, deux charbons seulement. De charbon seulement, dans toutes les cartes que vous avez en main, vous avez potentiellement euh, du cargo, voilà, vous voyez, rien que, là, je... rien que là, les deux charbon bon, je les ai largement. Mais, je vous l'ai dit, sur une île avec des rails, on peut pas se croiser, on peut pas se doubler. Donc si vous êtes là, il n'y a que vous, et les autres ne pourront pas y aller. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous réalisez cette livraison primaire, prenons Alpine Lodge par exemple, prenons encore une fois ce joueur, on va laisser le joueur 2 de côté pour l'instant, euh, on va placer cette carte directement dans sa zone de jeu. Donc il n'y a plus que lui. Imaginons que c'est moi. Il n'y a plus que moi maintenant qui peut aller à Alpine Lodge. Mais par contre, je ne peux pas prendre d'autres cartes. Donc je me suis un petit peu engagé dans ce truc-là. Et, euh, et maintenant, il faut que j'aille au bout. Sinon, je suis bon pour tout recommencer. Donc je vais garder cette carte-là. J'ai fait ma livraison primaire. Troisième type de livraison possible. Et là, c'est un petit peu plus complexe. C'est la livraison secondaire. Alors, c'est appelé comme ça en anglais. C'est pas excessivement clair pour moi. C'est pas secondaire. C'est qu'une fois que vous avez saisi un marché, imaginons là, vous avez pris finalement le marché d'Alpine Lodge en livrant ces deux charbons. Euh, il va falloir ma maintenant le faire fructifier. Et pour ça, vous allez avoir deux choix. Je vous le remontre. Vous allez avoir le choix, une fois donc, que vous avez pris possession de cette carte, soit de livrer 3 charbons de caisse pour 10 points supplémentaires, soit 2 charbons, 1 pétrole, 1 caisse pour 8 points supplémentaires. Et en fait, tant que ça, ce n'est pas fait, eh bien, cette carte-là, elle reste là, vous ne pouvez pas en prendre d'autres. Donc, encore une fois, faire attention à ce qu'on va prendre. Et je vous le disais tout à l'heure aussi, si je sais que, imaginons, sur Alpine Lodge, voilà, mon, mon adversaire, il veut absolument du charbon pour faire cette livraison secondaire, c'est peut-être pas si grave si je vais aller charger, aller, disons, du pétrole dans ces dans wagons pour obtenir le bonus de ces wagons, parce que du pétrole, là, pour l'instant, on n'en fera pas grand-chose. Il y a des subtilités quand même, on peut choisir de défausser des cartes pour euh, charger un wagon face retournée qui, du coup, a la valeur, enfin, euh, peut être n'importe quoi. Si j'ai que des caisses dans la main et que je veux charger du pétrole, je peux défausser une carte, je mets celle-là à l'envers et je dis que c'est du pétrole. Mais ça coûte cher en fait en, en cartes et euh, bah c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que vous le voyez, les, les cartes sont souvent chères, les bonnes cartes sont chères et les améliorations de, de wagons sont presque indispensables si vous voulez finalement euh, faire plus que déposer un gus ou bien euh, charger un pétrole à chaque fois si vous voulez euh, faire les choses en un coup. Vous pourriez d'ailleurs, c'est tout à fait autorisé, hein, si vous, vous, vous prenez Alpine Lodge ici, vous mettez les deux charbons. Si vous avez déjà en plus trois charbons et deux caisses, vous pouvez faire les deux d'un coup. Et là, du coup, cette carte-là serait terminée. Si elle est terminée, on la retourne. La face, euh, le dos, rappelle simplement, selon le côté que vous choisissez, rappelle simplement la mission, la livraison secondaire que vous avez choisie. Donc, si j'avais pris, par exemple, celle qui rapporte 10 points, ça ferait 14 en tout. Celle qui est ici. Ici. Vous la glisseriez sous votre train, en tout cas la locomotive. Et voilà. Et donc vous avez 14 points de victoire et, plus important encore, vous avez libéré l'espace, vous pouvez vous rendre ailleurs sur l'île pour aller euh, gérer un autre business. Qu'est-ce que j'oublie J'oublie, oui, qu'il y a quand même un moyen de se défaire un petit peu de ce qui ne, ne nous intéresse pas. Quand vous faites une livraison, comme ça, que ce soit une primaire ou une secondaire, vous pouvez aussi choisir de vous délester de cargo dont vous ne voulez plus. Donc, euh, vous déchargez, s'il y avait une caisse ici que mon collègue m'avait mis pour le bonus de quatre pioches, il en veut plus. Je la défausse, je la mets la défausse. Chaque carte défaussée de cette manière permet de piocher de nouvelles cartes. Souvent, encore une fois, ça va être une question de combien j'ai de cartes dans ma main et à quel point je peux générer des actions qui déclenchent des actions pour avoir quand même, si possible, une, un enchaînement d'événements qui me soit profitable et que je ne fasse pas juste, encore une fois, juste poser un bonhomme, un machin et puis passer mon tour. C'est moins intéressant. Il y a des... Salut Frédéric, bienvenue. Je ne sais pas depuis combien de temps t'es arrivé. Il y a quand même des subtilités là-dessus, dans le sens où il ne va pas être possible euh, de gagner des bonus avec des actions bonus, parce que sinon, ça n'a virtuellement pas de fin, ou presque pas de fin. C'est-à-dire que si je fais une action, il m'en faudrait une... Est-ce que j'ai une carte qui rapporte un... Je crois... Voilà. Donc, mon adversaire a ça. Je charge une caisse. Donc, je pioche 4 cartes, je gagne un nouveau load. C'est loads gratuit. je ne peux les faire que sur mes wagons à moi. Et mes wagons à moi, pour rappel, ne rapportent pas, n'offrent pas les bonus. Ça permet d'éviter encore une fois qu'une personne joue quasiment euh, bah, toute seule pendant toute la partie et que les autres le regardent gagner tout simplement. Voilà pour les actions. Donc deux actions possibles là-dedans, sachant que, voilà, vous l'avez compris, euh, le choix ici du business, surtout au début, ça sert à rien de se précipiter, puisque euh, ça va quand même déterminer une partie de votre partie. Et que si vous n'êtes pas un peu prêt, si vous n'avez pas un peu de matériel, surtout du matériel demandé pour les, les livraisons secondaires, vous serez bien embêté parce que vous allez.. Euh, vous allez faire du surplace pendant que les autres peut-être auront mieux optimisé euh, tout leur train et, et leur livraison. Ce qui est vraiment intéressant finalement, c'est cette espèce de lecture à avoir, et je fais une parenthèse là-dessus, euh, sur ce qui va intéresser mon adversaire, vers quoi il veut se, se diriger, euh, quelle carte peut-être il a prise, de quoi il a besoin, pour essayer de lui prendre un maximum de bonus, c'est-à-dire de charger un maximum de ses wagons pour récupérer des choses, en les dans le moins possible. Et ça c'est vraiment rigolo. Je ne sais plus si je l'ai dit, une fois que cette carte, donc une fois que le, le, le, la livraison secondaire est faite et qu'elle est sous la locomotive, on avance également la locomotive d'une case. Donc ce qui veut dire qu'à deux joueurs finalement, on ne... toute l'île ne, euh, ne sera pas prise, toutes les cartes ne seront pas prises, mais à, un, à plus de joueurs, à quatre joueurs par exemple, la partie s'arrête soit donc si on arrive au bout de la piste ici, euh, soit si évidemment il n'y a plus d'île à, à saisir hein, bien sûr, et celui qui déclenche la fin de la partie, donc qui va amener le, le, la locomotive sur la case qui, selon le nombre de joueurs, déclenche la fin de la partie, aura un petit bonus en plus en point de victoire. Alors, j'ai pas fini... J'ai pas fini euh, les règles, mais quasiment. Euh, on a vu les bâtiments. Les bâtiments sont assez chers. Vous ne pouvez avoir qu'un bâtiment par, euh, par partie, tout simplement. Et donc, j'avais évoqué, il crée une nouvelle condition de victoire. Ici, ça va être par rapport au nombre de... De, de, de passagers que vous avez sur les cartes, de points de victoire par passager, donc c'est assez, je ne veux pas dire indispensable mais c'est assez marquant puisque si vous arrivez finalement à bien comboter cette carte-là, ce bâtiment-là, avec ce qui va déjà être peut-être votre spécialité, euh, que ce soit en type de wagon que vous allez créer en termes de, de marchandises que vous allez transporter, vous allez pouvoir optimiser, bon déjà avec un peu de sens, bien faire marcher votre business avec les cartes que vous allez choisir là, mais en plus gagner une espèce d'avoir de, un deuxième effet finalement euh, assez sympa qui va être un gros boost de points de victoire à la fin de la partie euh, en fin de partie ouais donc on peut on peut parler de ça donc vous allez bien sûr scorer par rapport euh, aux cartes qui sont ici sachant que même si vous n'avez pas votre business à son terme vous aurez au moins toujours les, les points qui sont à gauche puisque si la carte est dans votre zone c'est que vous avez fait la livraison primaire si vous la retournez évidemment donc c'est le cumul avec la secondaire c'est un petit peu plus intéressant la valeur de vos wagons de vos voitures on en a parlé euh, la valeur des jetons aussi vous allez récupérer des jetons de points de victoire qui sont ici euh, vous allez pouvoir en récupérer par exemple en faisant là, euh, la mine cactus sachant que c est, c est... ces objectifs là de livraison de passagers on les répartit bien sûr alé aléatoirement au début de la partie voilà ça ça ne donne que des points de victoire par exemple sous ces, ces petits jetons là Je vous voulez dire on a un bonus de 1 point de victoire si on est celui qui a déclenché la fin de la partie il me manque non c'est tout euh... Le bâtiment, voilà, il les conditions de, de victoire du bâtiment qui vont potentiellement vous, vous booster ce, tout ce petit monde-là. J'en viens, viens au mode solo. Donc finalement, ce deuxième jour, j'en aurais pas eu trop besoin. Donc on va le remettre, euh, va le remettre avec le reste dans la pioche. Euh, le mode solo, je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire finalement pour euh, pour fonctionner, et fonctionner comme le jeu multijoueur, le seul défaut qu'il aura, il y a des gens que ça va gêner, euh, moi je suis pas un grand fan de ça, mais encore une fois, chacun a sa façon de jouer, c'est que forcément ça ne va devenir qu'une course au point. En tout cas, a priori, euh, pour le moment. Je sais pas si je pense que j'ai pas le droit de vous montrer ce que j'ai sous les yeux là à côté. Je sais pas si c'est sur la page Kickstarter encore. Donc, si vous voulez, cette euh, la, le seul vrai changement de règle, et je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que quand vous êtes en solo. Euh, si vous mettez des marchandises ou des passagers, si vous chargez finalement euh, un wagon, une voiture, du train, vous allez bénéficier du bonus. Puisqu'évidemment, normalement, on ne bénéficie que du bonus des autres joueurs. S'il n'y a pas d'autres joueurs, il faut bien qu'il y ait un moyen aussi de comboter. Ce qui rend peut-être le jeu un petit peu plus facile, et moi c'est la sensation que j'ai, c'est qu'en solo, on est... est quand même un petit peu plus facile. La ch... Le choix qu'ils ont fait pour simuler le... le draft de cartes ici de la rivière, de l'IA, c'est tout simplement de défausser des cartes au fur et à mesure. Et si ces cartes vous intéressent, mais vous le voyez quand même, il y a un beau paquet de cartes, donc je sais pas si vraiment on peut se dire cette carte-là, il la faut plus que les autres. On peut faire le choix de perdre trois points de victoire pour aller récupérer une carte qui a été défaussée. Je... Voilà, vous sentez comme je suis, euh... je suis circonspect, mais il semblerait que ça se fasse comme ça. En l'état encore une fois, parce que la, la règle progresse. Euh, ils sont sur un, un, un Google Drive et, et je vois la règle évoluer. Il y a beaucoup de, de remarques. J'imagine aussi qu'ils la rendront potentiellement publique aussi, peut-être pour que les gens donnent leur avis. Donc ça va se découper en solo, en une phase de jour, et une phase de nuit, euh, qui sont en fait une phase de jeu, et une phase d'entretien tout simplement. Donc pendant la phase de jour, vous aurez vos cartes en main. Alors du coup, là c'est vrai qu'en termes de, de, de pioche, j'ai pas eu beaucoup de chance. On va se refaire une nouvelle main. On va enlever tout ça. 3, 4, 5. Et donc la seule vraie différence, je vous l'ai dit, c'est qu'on va appliquer les bonus à ses propres wagons. Ce qui veut dire que directement ici, en fait, je pourrais prendre une action chargée. Je vous rappelle que sur la loco, on a la possibilité d'aller charger un passager pour piocher deux cartes. Et ça peut être intéressant euh, si on a une, un bâtiment assez cher. Alors, je vous montre ma main. Dans ma main, j'ai quand même un bel engin là. A hopper, donc euh, qui sert à transporter du charbon, manifestement, qui nous rapporte 8 points de victoire à la fin de la partie, ce qui est quand même pas mal du tout. Et à chaque chargement, je bénéficierai d'une de, de, pioche de deux cartes plus une action. Donc le A c'est action, c'est dire action de mon choix. Donc c'est pas mal. Imaginons qu'on veuille se lancer là-dessus, même si c'est un peu cher. Donc il me faudrait, on l'a dit, il me faudrait défausser 6 cartes déjà pour le payer. Ce qui veut dire que je pourrais choisir... Allez, où est-ce qu'on pourrait aller Donc les Blancs, ils vont à Alpine Lodge. Alpine Lodge me permet de piocher des cartes et de gagner des points de victoire. Je pourrais peut-être faire un petit combo sympa. Et le vert, donc c'est Flint Beach, c'est de la pioche et un chargement gratuit. On va plutôt... On pourrait partir sur Alpine Lodge. Donc disons que je charge ce petit bonhomme ici. Donc je vais piocher tout de suite deux cartes. Ça va suffire au moins Oui, ça va suffire, mais tout juste. Donc 1, 2. J'ai aucun intérêt à prendre celles qui sont visibles, puisqu'elles sont pas trop mal je préfère les prendre ici, de toute façon elles vont être dépensées, ah on voit, tiens, regardez, il y a même des euh, en termes d'amélioration là, niveau 3 on a même une carte à 9 donc cette carte, elle est achetée je paye les six cartes de ma main qui vont dans la défausse et je peux maintenant bénéficier de ce, ce wagon à charbon euh, donc je fait mes deux actions finalement chargées et construire et on passera en phase de nuit donc la, la phase de nuit c'est la fameuse phase où on va donc défausser une carte et on peut la récupérer euh, en payant 3 points de victoire ce qui me paraît quand même assez cher payé à moins que ce soit vraiment la voilà la, la, la, la carte de votre vie j'ai pas trop parlé des améliorations j'aurais pu imaginons regardez là on a une bon ça va pas bien marcher avec ça euh, hopper on peut acheter directement là. mon, mon hopper c'est un niveau 3 mais euh, si je voulais améliorer ma Ma locomotive, par exemple, je crois que ça c'est une des cartes promo d'ailleurs, la, la, la locomotive à voyager, à voyager dans le temps. Je déduirai, bon là elle vaut zéro, mais je déduirai le prix de ma locomotive de la locomotive que je remplace du prix à payer. Donc parfois ça peut être intéressant de ne pas faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de ne pas euh, cramer toute sa main pour acheter une, une carte, mais tenter d'espérer de, d'avoir euh, le niveau 1 ou le niveau 2 qui sera un peu moins cher, et au moins ce prix là on pourra le déduire euh, de la grosse carte, et on pourra quand même en profiter à moindre coût avant ça. Euh, voilà, et donc on repasserait une nouvelle phase de jour, donc repiocher, euh... repiocher rien du tout, rien du tout d'ailleurs, euh... enfin si repiocher avec les actions du, du tour suivant, sachant que là, alors si je la jouais vraiment, là je dis flambé, hein. clairement j'ai flambé avec mon, mon hopper, il faudrait que je trouve potentiellement du charbon à charger ici pour pouvoir piocher des cartes et avoir des actions gratuites, donc ici par exemple qu'on a du charbon, donc je pourrais aller chercher le coach. Évidemment, ce serait peut-être ça que j'aurais mieux fait de construire, puisqu'il est moins cher et qu'il me permettait déjà de faire pas mal de choses. Mais du coup, j'irai en deuxième action, aller le glisser ici dans mon wagon, et puis ça me donnerait donc deux cartes à piocher. Alors celle-ci, on la remplace, bien sûr. Est-ce qu'on a déjà des choses intéressantes Celui-là est pas mal, je le prendrai bien. Et puis elle est, disons, celle du, du, haut de la, du haut de la pile. Et donc j'aurai le droit à une action gratuite. Euh, je pourrais aller livrer, avec cette action gratuite par exemple, mon petit Meeple Alpine Lodge, ça me fait encore 3 cartes à piocher. Alors évidemment on remplace, en l'état en tout cas, on remplace la rivière qu'à la fin du tour, donc à un moment on sera obligé de piocher là-dedans. Je pourrais faire une, 2, 3. Donc là je me retrouve de nouveau avec cinq cartes en main. Et je prends donc deux points de victoire. Par contre là je serai assez sec d'action. Mais au tour suivant, j'aurai une belle main. Cette fois. Donc, j'aurai la possibilité de, bah, de refaire plus de choses. Donc, vous voyez que c'est un casse-tête intéressant en solo. J'ai un petit peu tout cassé. C'est un casse-tête casse intéressant en solo. Mais on perd vraiment le côté, même presque vicieux, euh, de tout faire pour ne pas arranger l'adversaire et pour euh, profiter de la moindre machine, euh, euh, wagon, euh, tout ce que vous voulez, qu'il va construire pour lui, quelque part, lui pomper ses bonus, vous voyez, en lui donnant des trucs qui ne l'intéressent pas particulièrement. Si c'est une réédition, Alors là, on arrive... Euh, on a l'arrivée de, de, des gens très cultivés. Le Bouillon dit exactement, c'est un jeu de 2014, bien vu. Euh, J'ai relancé Yuu, c'est mieux, tu es beaucoup plus lisse. Merci, je suis euh, naturellement lisse, ça durera le temps que ça durera. Et voilà donc pour les règles de, euh, de cette île au train, qui pour moi est plutôt une bonne pioche, euh, qu'a l'inconvénient de pas avoir de plateau, c'est-à-dire que...